Et eh bien bonsoir, euh, émission radar numéro 61 du jeudi 11 octobre 2018, intitulée Cher disparu. Alors malheureusement, euh, cher disparu, d'habitude, on n'emploie pas euh, l'orthographe C-H-A-I-R-S, et, et disparu bien sûr se terminant par U-E-S, mais euh, vous allez comprendre en écoutant l'émission pourquoi. Euh, cette chair qui parfois est faible ou euh, que l'on doit cacher, euh, pourquoi elle est disparue. Et ça me fait une facile transition pour quand même rappeler que notre émission euh, Radar numéro 42 du jeudi 15 mars 10, 2018, légitime défiance, toujours portée disparue, porté disparu, voilà. Alors autre escamotage euh, politico-médiatique, c'est l'internement... Bureaucratico-médical d'office du dissident écologiste Éric Pétain, alias Pétoff, alias L'Indien, alias Laspache. Alors, il était interpellé lors d'une action militante qu'il a fait seul, donc c'était un petit peu dada... dadaesque. Mais peu nous Alors, Éric Pétain, c'est un militant historique qui s'est fait remarquer dans les années 80 avec d'autres personnes pour son opposition au tunnel du sonport, c'est-à-dire au fait de développer le transport routier en vallée d'Aspe et donc il avait mis en avant euh, la possibilité de réouvrir la ligne de chemin de fer entre la France et l'Espagne pour éviter justement le passage des camions. Donc aujourd'hui, ben, le tunnel de son port existe et euh, même des politiques locaux se plaignent des nuisances des camions, comme quoi euh, les gens qui participent à l'Europe et qui font Oh là là, mon Dieu, on s'est repris 50 glyphosate et qui se plaignent des conséquences du fait de participer à quelque chose de complètement inique qu'on a refusé par référendum le 29 mai 2005 sont des hypocrites. Voilà. Et donc. Je parlais du fait que qu'Éric Pététain est à nouveau en hôpital psychiatrique. Donc pourquoi Il a été interpellé parce qu'il brandissait une en carton, en carton sur lequel il y avait marqué « Pétrole égale mort de l'humanité ». Donc jusqu'à présent, les automobilistes s'arrêtaient, ils faisaient une espèce de barrage filtrant, ils rigolaient avec lui et puis ils les laissaient passer. Et arrive une Porsche, une Porsche pas cool, et notre Indien euh, ben bloque la Porsche, la personne s'énerve, et là, euh, Eric, euh, l'Indien, la spache, ne se met pas à danser avec les loups, mais il se met à danser sur la Porsche. Voilà. Et donc, euh, le propriétaire prend son téléphone portable et appelle direct euh, la police, et Eric se fait interpeller. Donc, il, il était à cet endroit-là, en vélo, il l'avait laissé, je crois, son vélo dans une abbaye ou dans, ou dans un lieu religieux, où il espère d'ailleurs que le vélo est encore. Et donc, comme, comme il avait refusé les injections, d'un produit psychotrope suite à son dernier internement qui avait duré quand même plus d'un mois et eh bien euh, directement euh, sur ordre préfectoral il a été euh, réinterné euh, et comme il s'est fait interpeller euh, dans la région de Pau il était réinterné interné dans euh, le centre euh, psychiatrique euh, de Pau, donc le centre hospitalier des Pyrénées. Donc euh, si vous voulez euh, contacter euh, Eric Pétessin, c'est euh, tous les jours à partir de 16h au 05 59 80 95 87, 05 59 80, 95, 87, tous les jours à partir de 16 h Ça lui fera très plaisir de recevoir de la part de ses amis euh, des, des appels. Alors, il m'a spécifié que normalement, il devrait sortir vers le 21 octobre. Alors, euh, il, il espère effectivement être sorti pour le 21 pourquoi Parce qu'il a un procès à Paris le 24. Donc peut-être qu'Éric Pédétain sera avec nous le 25, à la fois pour l'émission qui sera consacrée en direct sur la place de la République de 20h30 à 21h30, par rapport ben, au malheureux quatrième anniversaire euh, de la mort de Rémi Fraisse. Donc en hommage à Rémi Fraisse. Et là, eh bien oui, avec Rémi Fraisse, on est déjà dans ses chairs disparues. Et donc. Euh, je veux constater c'est que Eric donc euh, il a fait l'objet d'expertise psychiatrique parce que c'est quelqu'un qui estime que euh, de couper les arbres qui sont des puits euh, à carbone. Euh, Excuse-moi Roger je te coupe deux petites secondes. Est-ce que tu peux dire bonjour à Muriel qui nous regarde Eh bien je dis bonjour à Muriel Renard qui nous regarde. Auréale. Muriel Auréal. Auréal. Ah Auréale. voilà donc c'est pas Muriel Renard c'est Muriel Auréal. Nous Muriel. Donc bonjour ou plutôt bonsoir. A toutes donc, les Muriel, tu peux y aller. Voilà, et, et, et, et à Muriel euh, euh, Capdeviel, qu'on qu connaît sous le Aïla Pététain Exactement. sur Facebook. Voilà, donc, pour en revenir à l'internement d'Éric Pététain, effectivement, euh, quelqu'un qui n'est jamais armé, euh, quelqu'un euh, qui s'attaque parfois effectivement au bien, mais jamais aux personnes, eh bien, il fait l'objet d'évaluation psychiatrique et d'internement Alors qu'il n'y a eu aucune expertise de psychiatrique, pour la violente petite frappe Alexandre Benalla. Aucune expertise psychiatrique pour les trois policiers de la brigade anticriminalité qui ont abattu de huit balles, dont une dans la tête, Monsieur Gay Camara, 26 ans, le 17 janvier 2018 à épinay sur seine Là où je suis né, là où je vis, là où l'ignoble directeur de campagne de l'abominable leader de la France Insoumise s'est fait élire député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis sans exiger les démissions du ministre de l'Intérieur, mais les michoschos du financement public de sa secte nationaliste et partisane, partisane de la violence légitime des États-nations et de la croissance industrielle obligatoire. Une autre crapule affiliée à la même ignoble secte partisane de la Ve République française se permet de dire. Donc là, je vais citer euh, quelque chose qui a été enregistré le 21 septembre 2017 au, au Havre. C'est une vidéo révolution permanente sur, que vous pouvez trouver sur YouTube et qui est intitulée « Au Havre, Ruffin refuse de soutenir la famille d'Adama Traoré ». Donc voici, je cite « c'est Ruffin qui parle. Je ne vais pas me positionner avant d'être intimement convaincu d'avoir, euh, non mais voilà, euh, je veux faire mon travail. En, en toute matière, je commence par mener l'enquête d'abord et donc euh, ce à quoi je peux m'engager, c'est de vous recevoir, que vous me filiez les preuves, qu'on regarde le dossier et que je mène l'enquête, que j'en sois intimement convaincu. Et là, bon, bien sûr, dans la salle, il y a un immense chahut, il y a même des huées et Assa Traoré qui est à côté de Ruffin intervient, et qu'est-ce qu'elle dit Elle dit « Est-ce que pour Rémi Fraisse vous avez pris position ?» Et voici la réponse de Ruffin « Je n'ai pas pris position pour Rémi Fraisse. » Voilà, fin de citation. Pour moi c'est important de, de reprendre dans le texte ce genre de choses et je dis aux gens je mettrai le lien de la vidéo sous notre vidéo radar pour que vous puissiez vous-même voir et entendre euh, cet extrait que je viens de citer. Et donc, en ce qui concerne le prochain rassemblement public en mémoire d'Adama Traoré assassiné par trois gendarmes le 19 juillet 2016, et eh bien il se déroulera le samedi 13 octobre 2018, c'est-à-dire samedi prochain, et on a rendez-vous à 14h30 devant la Gare du Nord, alors Gare du Nord, où nous sommes allés, Marc et moi, pour participer au premier jour de la grève générale interprofessionnelle reconductive, c'est-à-dire le mardi 9 octobre 2018, à midi, nous avons participé à la réunion Intergare des cheminots qui appelle à se joindre samedi à la marche en hommage à Adama Traoré qui partira de Gare du Nord samedi prochain. Mais là, je vais prendre la place de Marc afin qu'il vous rapporte son témoignage sur cette journée du 9 octobre 2018. Euh, oui, euh, oui euh, bonjour à tous. Mmh. Euh, donc euh, ben la journée euh, a commencé à midi à Guerre du Nord en voie 36. Euh, par un rassemblement, donc comme tu l'as dit, euh, intergare cest c'est-à-dire que tout le monde était invité à participer, quelle que soit le, la corporation représentée, tu pouvais être syndiqué ou pas, que tu sois à la CGT, que tu sois chez Sudrail, le tout c'était en fait de mutualiser un petit peu euh, bah, tous nos, nos soucis il y avait également des étudiants, il y avait aussi des retraités, et c'est une idée euh, que j'ai trouvée forte, euh, donc avec une volonté de converger, comme tu l'as si bien dit, vers une grève générale. Donc on se fout des états-majors, ce qu'on veut c'est monter notre grève générale, et je trouve que euh, moi je l'ai très bien vécu, c'était fort au niveau des échanges. Je regrette, de, de ne pas avoir filmé les interventions, mais je sais que d'autres personnes étaient présentes euh, ce jour-ci justement pour filmer les interventions. Donc je pense que plus tard, on devrait les récupérer vu qu'on se revoit samedi et j'invite tout le monde, cheminot ou pas cheminot, à nous rejoindre justement pour le, la marche d'Adama, 14h30, samedi, samedi, 14h30, Gare du Nord. Gare du Nord au bout de la voie 36, sur la droite, vous allez nous retrouver. Voilà, donc euh, moi j'en suis, avec plaisir. Voilà. Bah je te remercie Marc, et je, et je te renvoie. Donc, voilà. Et, et, et fait, plutôt deux fois qu'une. Voilà, alors effectivement, euh, constater qu'il y a un renouveau d'un véritable syndicalisme qui, qui, qui est vraiment euh, euh, émergence de la base et qui se dissocie, des mots des états-majors politiques et syndicaux, c'est vraiment quelque chose qui refile la pêche. C'est-à-dire qu'on voit ces gens des, des ateliers, du landi, c'est-à-dire c'est du cheminot de base, c'est du, du type qui est sur la voie, c'est du mec qui est au guichet. Et justement, à un moment, ils nous ont dit que la SNCF, enfin l'entreprise SNCF qui est dirigée par M. Pépi, qui est aussi président de Keolis, c'est-à-dire d'une entreprise euh, franco-québécoise qui développe le transport routier, eh bien ce type va supprimer tous les points d'information dans les gares. Donc vous imaginez... Vous êtes aveugle ou euh, vous êtes euh, euh, malentendant ou vous avez des problèmes vous êtes handicapé vous avez besoin d'un renseignement ou d'une aide et bien il n'y a plus de points d'information hein. vous aurez votre petit clavier ils vont certainement sortir un site internet comme euh, les tgv ouigo du genre je te vends le courant électrique euh, à, la, à la moitié du prix mais je m'en fourre euh, plein les fouilles c'est de la merde ce sont et ces gens là ce que tu viens de dire Allez faire un tour à la gare de paris montparnasse justement la situation est clarifiée il n'y a plus de points d'information à la de Paris -Paris. Alors non seulement il n'y a plus de points d'information mais on voit surgir dans toutes les gares ces maudits écrans verticaux vidéo qui consomment plus de 200 watts et donc le train et, et, et la SNCF qui devrait être une vitrine de l'écologie et qui devrait permettre aux gens d'abandonner euh, l'automobile, euh, bien, détruit les, les petites liaisons terminales justement qu'il devrait y avoir en province pour que les gens aillent travailler pour favoriser des trains intercités à grande vitesse ce qui est anti écologique parce que deux fois plus vite quatre fois plus d'énergie et donc aujourd'hui on est dans un non sens total tu peux faire un bonsoir à Fatima elle nous ah. dit à l'antenne qu'elle nous rejoindra et avec plaisir on sera avec elle donc on sera avec euh, Fatima et on fera certainement un direct au moment de la marche euh, pour Adama parce que là il va y avoir une véritable Convergence, Exactement. Mais cette convergence, elle n'est pas décidée par des partis politiques et des états-majors. et elle, elle ne pourra pas être instrumentalisée, euh, que ce soit par la France insoumise, par le Rassemblement national, par aucun parti ou aucun syndicat. Il s'agit réellement de faire comprendre que les revendications, euh, tant environnementales que sociales, et que le refus... Euh, du racisme et de la violence, entre guillemets, légitime de l'État alors qu'il n'existe que de la légitime défense, dorénavant on la refuse complètement et donc les gens vont se rassembler, il va y avoir de grands rassemblements non violents, non violents, donc pareil je dis gendarmes ou policiers qui allaient encadrer cette marche, venez sans armes, venez sans casque, venez sans bouclier, venez parce que euh, aujourd'hui, on doit reprendre le pouvoir. Les peuples doivent reprendre le pouvoir. Donc. Ben moi, quand je, je, je dis une je oui. seconde, on n'a pas l'habitude de faire la promotion, mais j'aimerais bien, Jean-Baptiste, que tu nous parles de ce qu'on a fait tout à l'heure, s'il te plaît. Ah d'accord, ok. Voilà. Oui, donc dans le cadre de la convergence des causes, convergence des luttes, eh bien donc j'ai fait un, un appel euh, grâce à ton ta participation, Marc. Je t'en remercie. participation radar. Et de radar, évidemment. Donc j'ai fait un appel euh, à soutenir nos lanceurs, lanceuses d'alerte, dont le, le week-end euh, a lieu euh, tous les ans en novembre, et là c'est le 16, les 16, 17, 18 novembre prochain, 2018, là bientôt, hein, dans, un, dans un mois euh, et demi à peu près. Et donc, euh, c est, c est le, ça s'appelle le salon Textuellement euh, c'est le salon du, du livre de l'alerte, qui a aussi beaucoup d'ouvrages en rapport avec. Euh, les lanceurs d'alerte, les lanceuses d'alerte, et là, vous, si vous venez, l'entrée est libre, hein, et vous pourrez discuter, il y aura plein de débats, et plein de... de... pas mettre leur vie en péril. Voilà, il y aura plein de possibilités de discuter avec eux, ils sont très chaleureux, très. c'est des gens vraiment qui, qui, qui, qui donnent tout, qui, qui perdent tout, qui perdent leur boulot, qui donc, leur vie de famille est brisée, mais, mais, mais, mais eux, ce qui compte pour eux, comme pour nous, c'est-à-dire que c'est la, la vérité, justice et vérité, comme pour Adama d'ailleurs, et, et pour toutes les causes qu'ils défendent, pour tous les scandales qu'ils révèlent, ils donnent tout, ils consacrent entièrement leur vie à la vérité, la justice pour qu'on vive dans un monde de respect total, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tolérer qu'il y ait des scandales à répétition qui brisent des vies, qui entraînent des suicides, des morts, des contaminations, des violences. Et donc toutes ces personnes qui révèlent les scandales dans tous les domaines ont mérite vraiment notre soutien, les lanceurs lanceuses d'alerte. Nous devons absolument les, les aider et être à leur écoute. Donc on vous appelle tous à venir les 16, et 17, 18 novembre au salon du, du, du livre de l'alerte, soutenir nos lanceurs et lanceurs d'alerte. C'est donc au Métallo à Paris. Voilà, on compte sur vous. Bien, je te remercie, je remercie Jean-Baptiste. Et puisqu'on parle calendrier, c'est bien justement que les gens se rapproprient le calendrier militant. Et donc... 25 Nuit du 25 au 26 octobre 2014, Jean-Baptiste était sur place à Sivins, Rémi Rémy Fraisse, euh, une grenade offensive euh, lancée de nuit par un gendarme. Son corps sera déplacé, sa mort sera tenue se, secrète. Euh, puis, puis, puis, en janvier 2018, ordonnance de non-lieu en faveur de son assassin. Donc, je vais citer... Euh, une partie d'un un article euh, sur le parisien.fr, donc par rapport à ce non-lieu. L'ordonnance de non-lieu était inévitable car personne car n'avait personne été mis en examen dans cette affaire, donc ce n'est pas réellement une surprise. Voilà quelle est la réaction de l'avocat du gendarme assassin qui a tiré la grenade présumée mortelle, présumée mortelle, je te jure, dixit le piscopie du parisien.fr. Souvenons-nous, souvenons-nous, le jeune passionné de botanique de 21 ans, qui s'est rendu à Sivins pour faire respecter la faune et la flore endémique d'une précieuse zone humide que des notables et des éleveurs veulent transformer en un réservoir pour abreuver leur bétail une fois mort, et médiatiquement devenu une victime présumée. Et là, je vais citer nouvelobs.com le 28 octobre 2014, je cite, si ce manifestant avait dans son sac à dos un fumigène, un réchaud à gaz, un explosif maison, genre bombe agricole ou même peut-être un aérosol, alors là, alors là, il est possible que la combinaison avec une grenade entraîne une blessure mortelle, assure un gendarme. Mais il faudrait dans ce cas que la grenade tombe dans son sac. Ce serait vraiment un scénario improbable. En conclusion, si Rémy Fraisse est mort, c'est à la fois de sa faute et aussi parce qu'il est malchanceux. Les ordres donnés aux gendarmes ainsi que les armes utilisées contre des manifestants non armés n'ont strictement rien à voir avec la mort de Monsieur Ifraisse, circuler, il n'y a rien à voir, circuler, brave gens, il n'y a strictement rien à voir, rien à voir. Alors, une page de publicité militante, une page de publicité militante, dans Radio Radar, tu imagines une page de publicité. Bonjour à toutes et tous. Le 15 août 2017, j'ai été victime d'un crime policier. Les gendarmes ont tiré des grenades contenant du TNT. Sur une manifestation à laquelle je participais, l'explosion d'une de ces armes m'a arraché la moitié supérieure d'un de mes pieds, m'handicapant à vie. Aujourd'hui, 14 mois plus tard, je vous sollicite pour m'aider à retrouver une vie un peu plus normale. Alors, deux points https://litchi.com Slash C, slash une voiture automatique pour Robin avec des tirets milieu. La vie continue, la lutte pour son respect aussi. Merci à vous, Robin. Donc, Robin, qui a été mutilé à Bure par une grenade tirée par des gendarmes, je mettrai le lien vers la cagnotte litchi pour qu'ils puissent payer une voiture automatique parce qu'effectivement pour embrayer ça devient franchement dur. Et, mais ce qui est formidable c'est que ce type qui est mutilé à vie, eh bien il dit la vie continue et la lutte pour le respect de la vie aussi. Et c'est bien parce qu'on voit bien ces gens qui subissent. Une violence, on leur prend leur vie ou on les mutile. C'est pas, c'est au-delà du manque de respect, moi qu'on me traite de petit nazi ou de... C'est ridicule à côté. C'est ridicule. Eh bien, il est encore dans la lutte et il ne désarme pas. Et donc je mettrai le lien vers la cagnotte l'ichy. je vous invite tous à donner même un euro. Moi j'irai donner un euro parce que je suis au RSA, mais j'irai donner un euro sur cette cagnotte pour le principe. Pour le principe, donc Bure, l'enfouissement des ingérables déchets de la puissance militaro-industrielle nucléaire. Nouvelle perquisition le 8 octobre 2018. Lundi dernier, nouvelle perquisition à la maison de la Résistance. Malheureusement, Monsieur Benalla ne s'y cachait pas. Monsieur Benalla ne s'y cachait pas. Monsieur Benalla ne s'y cachait pas. M. Ah, Benalla ne s'y cachait, cachait pas. Voilà, donc... Quatrième hommage parisien à Rémi Fraisse, mort en défendant la vie, le 25 octobre 2018, de 20h à 21h30, Place de la République, avec notre émission Radar numéro 63, en direct donc de la Place de la République, le 25 octobre est aussi un jeudi, donc ça fera suite à notre rassemblement hebdomadaire, mille et un jeudi pour sauver Ali, Abdullah et Dawood. D'ailleurs on peut voir la petite pancarte, allons-y Merci Jean-Baptiste pour l'avant-carte. Voilà, oui. tous les jeudis, sans aucune exception, depuis plus de trois années, des... Je ne dirais même pas des citoyens, des humanistes, hommes ou femmes, se réunissent pour l'abolition immédiate et universelle de la peine de mort, pour la libération de tous les premiers prisonniers politiques. Georges Ibrahim Abdallah, euh, 34 ans en France, euh, Léonard Pelletier, 43 ans aux États-Unis d'Amérique. Donc, euh, nos amis, dont un, Amjad, a été décapité et son corps crucifié en public jusqu'à pourrissement des chairs le 11 juillet de 2017 après l'élection de, de l'ignoble petit Macron, eh bien, il est très important que des gens prennent sur eux tous les jeudis depuis plus de trois ans. Donc, vous imaginez, ça fait plus de 150 fois. Et c'est une heure de présence. Mais il y a le transport. Et puis, il y a la personne qui passe en préfecture. Et moi, j'ai fait le calcul. Moi, ça représente une bonne petite journée de, de travail non payé toutes les semaines. Mais c'est important. Ce que je fais là, ce que nous faisons là, est une tâche... Essentiel, vital. Donc, eh bien, ce sera après, après ce rassemblement hebdomadaire non violent qu'on va faire ce rassemblement non violent. Et j'appelle, et j'appelle les infirmiers, les cheminots, j'appelle tous les travailleurs, salariés ou nous, à nous rejoindre. Et j'appelle les Black Blocs à venir désarmer. Et j'appelle les Black Blocs à venir désarmer. Et je dis à la police, pareil, cette fois-ci, comme pour la marche à Adama, vous venez sans vos casques, sans vos boucliers, et vous verrez il y aura zéro problème parce qu'aujourd'hui, ce que nous nous revendiquons, c'est aussi pour vos familles et pour vos enfants, il faut que vous le compreniez, c'est-à-dire qui se prépare à faire disparaître 100 à 150 000 fonctionnaires Ce ne sont pas les manifestants, c'est ce putain de gouvernement pour lequel vous nous matraquez la gueule, pour lequel vous nous mutilez. Donc réfléchissez un petit peu les garçons parce que, Aujourd'hui, c'est nous qui mangeons, mais demain, c'est vous qui allez manger. C'est vous qui allez manger et vous allez manger grave. Donc, ce qui est vital, ce qui est essentiel, c'est le respect. Parce que le respect hors tout, c'est ce qui est dû à tous. Voilà, je t'ai pas fait la bise tout à l'heure Muriel, parce que ne la filme pas, elle ne veut pas être filmée. Je t'ai pas fait la bise tout à l'heure Muriel parce que j'ai du mal à me lever, je suis coincé. Sinon, je te l'aurais faite. Voilà, et donc on a Muriel Renard qui, qui elle, subit, euh, comme beaucoup de Français, euh, cette destruction du social aujourd'hui, elle a été virée de son appartement, elle est logée dans une petite chambre d'hôtel, elle a des conditions de vie euh, qui sont... Oui, mais elle a pas son indépendance, c'est... Si Bon, on en parlera tout à l'heure. Mais enfin... Aujourd'hui, il y a énormément de travailleurs pauvres, il y a énormément de gens qui sont dans la galère vis-à-vis -vis du logement, vis-à-vis -vis du travail. Et nous, notre devoir d'anarchiste, c'est justement d'avoir cette heure d'émission en direct tous les jeudis de 20h30 à 21h30 pour parler de ce dont vous n'entendrez parler sur aucun autre média. Parce que tous les autres médias, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas des annonceurs, ils travaillent, ils sont affidés, ils travaillent pour des partis, ils travaillent pour des syndicats, ils ont des comptes à rendre, ils ont assez servir la soupe et nous nous ne servons la soupe à personne parce que parmi nous personne ne se présentera jamais à des, à des élections. Nous sommes contre le pouvoir délégué. Nous sommes pour le pouvoir horizontal. Donc, qu'en est-il exactement Nous on est pour la solidarité et on sait pas faire la soupe. Voilà, on sait pas faire la soupe en fait. On avoue, on sait pas faire de soupe. On sait pas faire des trucs avec des produits frelatés. Ceux qui nous gouvernent, ce sont des, des, des gens qui, qui frelatent, ils frelatent tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font. Donc tout ça c'est faux, c'est l'imposture totale. Mais nous, on est dans la solidarité, comme, tu, comme toi, Roger, comme Marc, comme Muriel, euh, comme Bruno, et tous ceux qui, qui viennent régulièrement, que, tu, que, que Roger invite régulièrement à, à Radar le soir. L'autre fois, il y avait, je me rappelle très bien, c'était très touchant, c'était euh, la responsable de, de, de BDSM. Là, euh, oui, de BDSM. Voilà, oui, Voilà, comment s'appelle Olivia. Oui, par rapport au massacre de Gaza. Voilà, Olivia était là et oui, c'était. Et puis, tu as, as, as aussi invité des, des, des, des grévistes de... J'invite de, de, tous les grévistes. Voilà. C'est partout. Des cheminots, là. des voilà. PTT, tout ça. Alors, voilà, juste, tout ça, c'est important. Justement, passons l'appel. La, Radar, c'est pas... Roger qui va pars le micro pendant une heure. Ben bah, non, ouais. Je vais filmer maintenant qu'il a donné oui, mon nom. C'est en fait je, oui. je me débarrasse quelqu'un et j'ai dit que j'étais à l'hôpital avec ma madame. Mais quand les micros, c'était... Mais, ah. Mais euh, il ne faudrait pas oublier également que euh, la misère est exploitée, à ah. savoir que les gens qu'on est expulse des logements, euh, se retrouvent dans des chambres d'hôtels avec des prix euh, complètement exorbitants, ouais. Et, mais c'est beaucoup plus grave que ça. Il faut savoir qu'en plus, après, ça enrichit les gens qui ferment ces petits hôtels. Et après, c'est des hôtels. On en fait des hôtels. Les gens retournent casse par à la rue, et on en fait des hôtels de luxe. Donc, on engraisse la bourgeoisie jusqu'à ce soit les capitalistes. Eh bien, je te remercie, Muriel, pour ce témoignage. Alors, on va revenir en plein dans le sujet, cher disparu. Eh bien, je ne pouvais pas... Là, j'ai légèrement évoqué Adama. On a parlé de la marche de samedi prochain, mais on va reparler d'Adama. Mais là, je ne peux pas parler de ça. Je vais être obligé de faire l'impasse. Il y a tellement de gens qui sont tués par les gendarmes ou la police. Mais je ne peux pas faire l'impasse sur... Qu'est-ce qu est, qu est qui est arrivé exactement aux citoyens, la Mindyeng, le 17 juin 2007. Voilà. C'est très important. Très important. Comment un jeune homme de 25 ans d'origine sénégalaise peut-il mourir par étouffement dans un fourgon de police Voilà. Comment Comment sa famille n'est informée de son décès que 36 heures après celui-ci Comment Comment Comment cette mort peut-elle faire l'objet d'un non-lieu le 16 juin 2015 Comment Comment ce non-lieu peut-il être confirmé par la cour de cassation en juin 2017 Comment Comment, comment se fabrique l'impunité des criminels assermentés au service d'un violent système de classe Voilà. Eh bien, ça se fabrique grâce à la justice qui joue son rôle et des médias de masse qui jouent le leur. Et là, je vais vous citer le parisien.fr du 21 juillet 2016. Je cite « Adama Traoré souffrait d'une infection très grave touchant plusieurs organes. A déclaré jeudi le procureur de la République de Pontoise, Yves Jannier, citant les résultats de l'autopsie du jeune de 24 ans. Le médecin légiste n'a par ailleurs relevé aucune trace de violence significative. Aucune trace de violence significative et le pauvre garçon, bah, il a une putain d'inflexion qu'il a, qu a emporté. Voilà, ça c'est le parisien.fr du 21 juillet 2016 sur la mort d'Adama Traoré. Mais attendez, c'est pas fini, ce n'est pas fini, je vais vous citer maintenant le journal de Saône-et-Loire www.lejst.com du 11 août 2016, parce que le corps est à peine refroidi, il faut continuer à enfoncer la, la victime et à en faire un criminel. Donc voilà, le rapport note que M. Traoré était sous l'emprise des effets psychotropes du cannabis au moment de son décès. voilà on ne sait pas combien de petites pierres avaient bu les trois gendarmes qui l'ont étouffé. Ça, euh, visiblement, ils n'ont pas soufflé dans le ballon. Mais là, par contre, on nous sort que Traoré était sous l'emprise des effets psychotropes du cannabis au moment de son décès. Alors, a-t-il ajouté Il ajoute que le, la dernière prise de cannabis est évaluée au moins, à moins de 12 heures avant le décès. Et compte tenu de la forte concentration de THC, probablement une à deux heures avant le décès. On se demande même s'il n'est pas mort du, du THC, ce qui serait une première mondiale. Hein, qu'il faudrait signaler et je crois que même il faudrait l'exhumer pour faire une recherche approfondie s'ils sont ignobles ces médias qui accompagnent, ils sont ignobles donc on voit qu'on a un médecin légiste qui ment, euh, on a un procureur qui ment, on a des médias qui mentent et après on a une justice qui donne des non-lieux, non-lieux, non-lieux, non-lieux et on comprend mieux que notre émission légitime « Défiance » du 15 mars 2018, soit passé aux oubliettes. Pas parce tenu. que non, parce qu'on a parlé de deux suicidés, deux suicidés de la 5ème république. Robert Boulin et le Premier ministre Pierre Bérégovoy. Et donc, Robert et Pierre, ils ont fait des dépressions républicaines foudroyantes. Alors la dépression républicaine foudroyante, je vais vous expliquer. Je suis un responsable de la 5ème République, et d'un coup.. Une dépression républicaine foudroyante. Je prends l'arme de mon garde du corps et je me tire une. je me fume directement. Euh, bah C'est une dépression républicaine foudroyante. Voilà. Donc. Je pas ça. Bah oui, mais, mais moi je vais t'expliquer, j'ai connu des gardes du corps, parce que j'ai oui, fréquenté des gens non, mais, fréquentables. Bah, et bien, ce diagnostic, il est génial, parce que je ne le connaissais pas. Bah là, on, oui. Et, et c'est pour ça que je te dis, tu as fourni une nouvelle école. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que une nouvelle moi, école. Moi, je, moi je pense même que je pourrais ouvrir une chaire d'anatomopathologie, parce que quand je vois avec quelle facilité on peut découvrir des infections rares, moi je pense que je dois être atteint d'une infection rare. Euh, ça doit être l'espèce d'antimacronite euh, aiguë, ou un truc dans ce genre, voilà. Non mais t'as fondé une nouvelle école psychanalytique, l'école rogérienne, on en parlait avec Audrey. <rire> oui, mais, alors, Passe ton micro à ton alors, voisin. Alors la, la, la seule chose que j'aime pas, c'est quand tu m'appelles maître, parce que en, en fin de compte, il y a un certain Jésus qui a dit tu n'appelleras personne maître, et effectivement oui. n'est jamais de maître, un anarchiste ne peut pas avoir de maître, alors, tu n'as pas de maître, alors, alors, tu n'as pas de maître doit être autodidacte. Un voilà, alors oui, justement. Alors, j'aime bien les non-sens. Pour en revenir en, en résumé, en résumé par rapport à la mort d'Adama Traoré, en résumé. Alors, ne vous droguez pas, si vous avez la santé fragile, évitez de fréquenter les gendarmeries. Voilà, bon bah il faut le dire, il faut le dire. Donc moi aujourd'hui Roger Nimo le dit, surtout ne vous droguez pas, si vous avez la santé fragile et surtout évitez de fréquenter les gendarmeries. Voilà, et comme ça euh, vous éviterez ce qui est arrivé à Adama Traoré. Alors, la chair disparue est le symptôme de tous les fascismes. Et oui, la place de mai. Euh, euh, tous les fascismes, ce sont des chairs disparues. Les chairs disparues, disparues. Alors, si le corps disparaît au niveau légal, le meurtre n'existe juridiquement pas. Voilà. Par exemple, je, je tue euh, Muriel, mais je mets son corps dans un fût d'acide euh, et il n'en reste rien. Eh bien, tout le monde, ses voisins, vont dire oh, on ne voit plus Muriel, où elle est passée. Euh, on, des gens disent on a vu Roger avec Muriel non, deux mais heures avant. Quoi qu quoi non, ce que ah, je veux ah, t'expliquer, c'est que Landru, s'il avait été plus consciencieux, s'il avait bien tout brûlé, s'il avait eu des restes dans de son fourneau, effectivement, juridiquement, Landru n'aurait pas pu être condamné. Et donc on voit bien cette chair disparue, c'est le crime, le crime bourgeois. C'est-à-dire c'est la victime, elle est transformée en coupable présumé à chaque fois. C'est-à-dire que ce n'est pas une présomption d'innocence pour le gendarme, c'est que toi, si tu es victime de la police ou de la gendarmerie, tu seras le coupable présumé. Et ça, ce sont les médias qui inventent ces expressions iniques et abominables. Et donc, euh, votre assassinat devient un décès. Vous décédez, alors... Euh, et comme ça, mais comme ça, votre meurtrier peut être blanchi, voire promu voire promu, Parce que, n'oublions pas, moi, moi j'ai été au Bervillet, là, là où un jeune, le 14 juillet 2015, a été tiré au LBD euh, en plein ventre, et si ses camarades ne l'avaient pas... Alors, donc il, était, il jouait le 14 juillet dans un parc, et un policier l'a tiré comme un lapin, sans aucune raison, dans le bide. Et donc ses copains l'ont ramassé parce qu'il était inanimé, l'ont tiré sur 500 mètres jusqu'à chez lui, et son père, qui était travailleur social, l'a mis dans la voiture, est arrivé à l'hôpital, et à l'hôpital, trois heures plus tard, à la fin de l'opération, le chirurgien est venu voir le père, en lui disant, écoutez monsieur, si vous étiez arrivé cinq minutes plus tard, euh, l'hémorragie interne, on n'aurait rien pu faire. Donc il a échappé à la mort, mais pensez-vous qu'il y a eu des sanctions vis-à-vis -vis du policier aucune, aucune. Mais quand j'ai parlé de Gaët Camara tout à l'heure, les trois policiers de la BAC qui l'ont abattu de 8 balles, dont une dans la tête, n'ont même pas fait une seconde de garde à vue. Donc au-delà du fait que Éric Coquerel, euh, qui est député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis, n'a strictement rien fait, parce que ces gens-là, ils sont là pourquoi Pour toucher la première et la deuxième fraction du financement de l'argent public à travers le groupe France Insoumise. Et pour payer des, des, des petits aboyeurs, des, des petits affidés qui, qui vont venir euh, vous insulter sur les réseaux sociaux, de manière parfois même rémunérée, pour vous pourrir la vie, pour éviter justement que vous vous occupiez de vos affaires. Et donc aujourd'hui, ce syndicalisme qui est en train de renaître par là-bas, c'est ça qui les inquiète. De la même manière que les inquiète le mot d'ordre du Boycott en mai 2019 de ces putains d'élections du Reich et de l'Union Européenne qu'on a refusé par référendum le 29 mai 2005. Donc aujourd'hui, tous les partis qui se préparent à présenter des listes à ces élections iniques européennes de mai 2019, ils vont mettre leur petit mouchoir par-dessus parce qu'ils vont avoir non seulement Roger Nimot, mais ils vont avoir toute la base de ce peuple qui a à plus de 6 Français sur 10 lors du deuxième tour des législatives, refusaient d'aller voter pour toutes ces crapules, tous ces collaborateurs. Je Donc, je tenais à le préciser, cette chair disparue, eh bien, si la victime est puissante, eh bien, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une subite ré... euh, dépression qui peut générer un opportun suicide. Alors voilà, effectivement, le fait d'être puissant, ne, ne vous épargne pas euh, de tout à coup tomber dans un dans des problèmes euh, de dépression euh, subite. Par contre, par contre, si c'est le lobby euh, des femmes de chambre qui vous met dans l'embarras, eh bien, il suffira de laisser passer un peu de temps. Euh, le, le temps guérit tout. Le temps guérit tout. C'est-à-dire que si vous êtes à, à amateur de prostituées, que vous aimez les sodomiser, que vous avez été président du, du, du FMI, donc que vous avez mis à la rue et à la ruine énormément de gens, ça c'est pas grave, le système, non seulement on vous le pardonne, mais même on, on, on vous permettra, on vous paiera peut-être même 100 000 euros pour que vous fassiez une conférence, mais si vous avez des petits tracas, parce qu'un lobby mondialisé des femmes de chambre a décidé votre perte, on laissera passer un peu de temps et, et, tout, et tout ira bien. Et vous, vous ferez quoi Vous ferez partie du cercle rapproché du candidat Macron, comme Jacques Attali, comme toutes les pourritures, comme Guillaume Pépi. Guillaume Pépi, l'un des boudonnables de la SNCF, comment est-ce qu'il fait Eh bien, l'impunité de M. Benalla, elle est équivalente pour moi à celle de M. Pépi. Cet homme, il y a eu quand même. Euh, plusieurs fois, d'habitude, un président de la SNCF, je vais vous l'expliquer. Un président de la SNCF, d'habitude, quand il y a une catastrophe ferroviaire, il saute. Voilà. C'est un peu normal, moi-même, si j'étais président de la SNCF, même si même si ma gestion n'était pas responsable d'une catastrophe, parce qu'effectivement, les catastrophes peuvent arriver par des concours de circonstances qui ne sont pas liés obligatoirement à une mauvaise gestion. mais là, dans le cadre de Pépi, plus de trois fois avec des morts, c'est carrément lié euh, aux réformes et à la gestion. Et cet homme est en train de casser, mais non seulement le statut des cheminots, mais il est en train de casser euh, euh, l'entreprise SNCF. Tout à l'heure, j'en parlais et c'est très important que les gens comprennent. Euh, pourquoi cet homme est indéboulonnable C'est parce que l'important est de savoir qui il tienne par la barbichette. Aujourd'hui, si Benalla peut être vu à Londres en train de fréquenter des crapules, euh, s'il peut retrouver un travail, euh, ben oui, pour des, un, un, autre salo, un autre salopard c'est que tout simplement il en tient par la barbichette, il sait des choses. Alors, il a peut-être vu à l'Elysée euh, des parties fines ou des trucs comme ça. Donc au bout d'un moment, tu, tu as tes dossiers et euh, ben bah oui, ben bah oui, c'est pas de chance, il s'est fait filmer, on le reconnaît, c'est bien lui sous le casque qui frappe un homme à terre. Mais par contre, l'homme lui, il va passer en procès, hein, parce que il, il aurait insulté, tu vois, c'est terrible quand enfin, même, il aurait insulté la police. Mon Dieu, mon Dieu mon Dieu, c'est terrible. Non, mais franchement, c'est-à-dire que, euh, je ne sais pas, il aurait mieux fait d'aller au Luxembourg et, et, et, et par l'intermédiaire d'une entreprise de défiscalisation euh, d'acheter s'acheter à 267 millions d'euros une, une maison en France parce que là... Euh, il aurait eu à bras ouverts, mais aujourd'hui la France elle appartient à qui Elle appartient au Qatar et à l'Arabie Saoudite. Quand on voit euh, le Mélenchon qui fait ah, les, les pétromonarchies euh, on les emmerde, mais quand il est à la télévision à côté d'un patron, il dit ah oui, attention, on vous limitera à 300 000 euros par mois. Ignoble, ignoble Mélenchon, ignoble Mélenchon. Comment est-ce qu'on peut accepter qu'un être humain gagne 300 000 euros par mois le simple fait de, de, de prononcer quelque chose comme ça fait que c'est ignoble, c'est ignoble, ignoble, tu es ignoble Jean-Luc, tu es ignoble. Et quand on parle justement de ça, pourquoi est-ce que Pépi était indéboulonnable Un, parce qu'il dirige le groupe Keolis, groupe franco-québécois qui fait la promotion du développement du transport routier. Et deux, c'est lui qui a une des factures électriques la plus grosse de France. Il faut bien voir que la SNCF, tous les ans, paye à EDF 1,3 milliard d'euros. C'est le deuxième poste après les salaires, euh, attention, hors les péages ferroviaires parce qu'on a diffusé la SNCF en trois entités et le réseau RFF loue les voies aux trains, et donc on a détruit mais c'est la volonté de l'Union Européenne. Et donc, Guillaume Pépi, il ne répond pas aux élus français, il répond aux commissaires intergouvernementaux de l'Union Européenne. Et donc, ce train qui voit ses liaisons terminales et ses petites gares se fermer, ses points d'information disparaissent, eh bien, c'est ce que veut l'Union Européenne. Qu'est-ce qu'elle veut Elle veut un train électrique, donc qui va consommer entre 6 à 8 mégawatts à grande vitesse, donc complètement anti-écologique. Plutôt que des trains limités à 150 km/h, donc qui consommeraient quatre fois moins d'énergie, donc déjà la facture de 1,3 milliard d'euros, je la divise par 4. Tout à coup, je me rends compte que la part salariale, je vais peut-être même pouvoir l'augmenter. Et donc, au lieu de réduire les gens dans les ateliers et en fin de compte de péjorer la sécurité des gens, qu'est-ce qui est arrivé, l'accident de banlieue C'était des, des traverses qui, elles, n'étaient pas indéboulonnables. Mais tout simplement... Quand on réduit la maintenance, eh bien, on réduit les coûts, mais on augmente la dangerosité. Et moi, je sais que j'avais fait des photos sur euh, la ligne H quand M. Pépi était venu euh, dans une gare euh, avec euh, le premier ministre héros, faire le beau. et eh bien, tous les, les boulons avaient été changés. C'était tout neuf. C'était tout neuf. C'est ignoble. cest dire que moi, j'estime que ce type euh, non seulement ne devrait plus être président de la SNCF, mais devrait répondre euh, juridiquement de sa gestion destructrice d'une entreprise qui devrait être un grand service public. Et c'est de ça dont on parlait à Intergar. Et moi, j'étais extrêmement heureux, parce que je suis un ancien cheminot. J'étais très heureux de voir que la base étaient parfaitement conscientes que l'entreprise SNCF filait, mais c'est pas plus qu'un mauvais coton, qu'ils assistaient à la mort de l'entreprise SNCF. Et donc, ils étaient tristes, non pas de la perte de leur statut, mais du fait de voir que le train n'était plus populaire, n'était plus économique, n'était plus écologique, et que les usagers étaient pris à la gorge, et que petit à petit, ils se retournaient contre eux. Et donc, ils ont compris Aujourd'hui, la vraie politique syndicale, et c'est pour ça qu'ils vont rejoindre la marche d'Adama Traoré, c'était justement de se rapprocher de cette population de banlieue mécontente qui s'aperçoit que pour elle le train est cher, que pour elle, eh bien de plus en plus il y a des, des incidents techniques par manque d'entretien, les rails qui pètent, euh, les trains qui sont plus disponibles et. Les gens qui meurent en service. Les gens qui meurent en service. Alors pour ça, je vais redonner à nouveau le micro euh, à, à Marc qui, qui tient son portable et grâce à qui on peut faire cette émission d'une heure, parce qu'il m'a appris une nouvelle. Et puis il va parler aussi d'autre chose qu'on n'a pas pu évoquer au dernier comité Intergare, mais qu'on évoquera au prochain, qui sont les suicides à l'SNCF. Voilà, donc je te passe le micro et tu me passes le portable. Euh, oui, donc en fait, euh, j'ai appris ce matin euh, par euh, les médias qu'un de mes collègues était mort euh, cette nuit, donc la nuit de mercredi à jeudi. En prenant son service, il, donc, il travaille sur les voies et il a été écrasé par un train de banlieue. À la gare Saint-Lazare. Alors, euh, c'est un homme qui avait 55 ans et qui est mort euh, bah, cette nuit. Donc moi ça m'a ému, donc c'est pour ça que j'en ai parlé, il y a, il y a, euh, ça, ça me fait penser justement à une autre situation il y a deux jours avec des travaux qui sont externalisés par des entreprises externes, donc là on, géographiquement c'est plus en Ile-de-France, ça se passe du côté de Pau, donc c'est dans le sud-ouest, et il y a eu deux morts et plusieurs blessés. Exactement. Donc voilà, euh, Donc demain, on transporte les statue. gens. Oui. Donc on transporte les gens, mais on met notre vie en péril justement pour faire notre métier. Je voudrais quand même que ça soit pris en compte. La sécurité des passagers, ce n'est pas une mince affaire. Moi, quand je conduis, je transporte 3-4 personnes. On va dire qu'on est 5 dans mon véhicule. Un conducteur de train, à l'heure actuelle, c'est quelque chose comme 300 personnes. Dans un seul train, il faut oui. voir sur, le, sur son parcours le nombre de personnes qui sont là pour régulariser le trafic et maintenir un, sécu, un niveau de sécurité optimum pour tout le monde. On le prend assez facilement sans se douter de tout ce qu'il y a derrière. Et on n'en parle pas suffisamment. Il y a aussi des suicides dans notre profession à cause de la répression, euh, du et du harcèlement qu'on subit, du harcèlement qui vient oui. exactement. Il y a elle qui rentre, qui connaît très bonne. bien la situation au sein de, de, de, de la Poste. Voilà. Donc tous les tous les services publics désingués. À travers les militants, à travers les employés. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les, les toutes les personnes euh, affiliées ou non à un syndicat qui défendent le service public, que ce soit la poste, euh, le chemin de fer, ou les, les hôpitaux. même le petit copain. Ils il touchent à des choses essentielles, à notre santé, à notre mobilité. Et ces gens-là, eh bien, c'est eux qui ont à cœur le service public. Et donc, quand on comprend que ce sont des décisions prises par des commissaires intergouvernementaux qui écrivent les lois, donc ils sont députés, cest les eurodéputés ne sont pas des députés, ce sont des presse boutons des machines à voter, mais ceux qui écrivent les lois, ce sont des gens nommés par les gouvernements, donc ils sont élus par personne, qui travaillent pour la Banque Centrale Européenne et qui imposent ces politiques et la disparition des services publics est intrinsèque à, au traité de Lisbonne, c'est-à-dire c'est une demande, on doit organiser la concurrence sur tout ce que le Conseil National de la Résistance avait dit. Attention, le transport, l'eau, la nourriture, aujourd'hui, il y a beaucoup de pays du monde qui ont perdu leur autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il y a plus de gens qui meurent de faim aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on a industrialisé l'agriculture et que donc des pays produisent 10 à 20 fois moins cher le kilo de tomates que le type qui cultive ses tomates en Afrique. Et donc tous les petits producteurs locaux ne sont plus concurrentiels. Et donc on tue l'économie des pays. Et donc il s'agit vraiment aujourd'hui de légitimes défense. Et moi quand j'appelle à l'insubordination non violente active, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de violence, nous subissons une énorme violence. On vient parler de suicidés, on vient de parler de morts, on vient de parler de, de, de choses atroces, de mecs qui, qui, qui sont mutilés à vie, de gens qui perdent la vie, comme, comme Rémi Fraisse, comme Adama Traoré. Et il faut bien comprendre que être conçu en tant que variable d'ajustement pareil, on retombe dans les termes du traité de Lisbonne, donc comme ressource humaines euh, comme les territoires, et eh bien, c'est tout simplement qu'on est devenu euh, un chiffre dans un tableur pour des bureaucrates et que nous ne valons rien. Et quand M. Emmanuel Macron, ex-ministre des Finances, qui a lancé les grands projets nuisibles, comme notamment le projet Montagne d'Or, qui malheureusement n'est toujours pas enterré en Guyane, eh bien, quand ces gens-là s'entourent de, de pantins médiatiques comme Nicolas Hulot, et quand ces pantins quittent le bateau... C'est pour ça que je l'ai appelé la souris verte et que Colons, je l'ai appelé le rat. Ils quittent le navire parce que le navire coule. Vous comprenez bien, le navire coule. Mais le, les navires coulaient avant la Seconde Guerre mondiale. Les navires coulaient. Et qu'est-ce que c'est que les, les guerres Les guerres, ce sont des batailles entre de grands empires. Et aujourd'hui, malheureusement, il ne reste plus que trois grands empires. On a l'Empire japonais. On a l'ancien euh, empire euh, colonial euh, britannique, on a les États-Unis d'Amérique, on a l'empire colonial français euh, vestigial à travers la Vème République qui constitue l'empire, je dirais, de ce que les abrutis appellent le nouvel ordre mondial et que moi j'appelle le, le vieux désordre occidental. Nous avons, et je, je l'appelle aussi, l'empire couchant. Parce que c'est un empire qui est sur sa fin. Nous avons la Fédération mafieuse de Russie, qui, est, qui fait partie aussi des empires couchants. Mais c'est un empire couchant se relevant. Et nous avons l'empire levant, qui est la République populaire de Chine, qui est aujourd'hui la première puissance mondiale à tous les niveaux, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Et elle est piégée dans le piège qu'elle a voulu tendre à l'Occident dans le sens qu'elle doit produire 30 à 40% de tous les produits manufacturés des petits cons qui vivent les deux fesses dans le coton. Et nous ne pouvons espérer de changement dans le monde que si une révolution se produit dans un de ces trois empires. Et si une révolution réelle celle de la décroissance telle que décrit par François Partan qui est l'inventeur de la décroissance, c'est-à-dire la révolution de l'imagination d'une société post-industrielle se produit, alors par simple effet domino, l'ensemble du monde peut basculer. Et si la République populaire de Chine revient à une autosuffisance, euh, se, se concentre sur elle-même, sur ses populations, sur ses propres besoins, eh bien on peut espérer que le monde retrouve d'une résilience naturelle et qu'on arrête l'extractivisme. C'est-à-dire on peut fonctionner aujourd'hui en recyclant les métaux parce que les métaux peuvent se recycler à l'infini. On va être obligé de dépolluer au niveau des plastiques et par contre, le grand programme scientifique planétaire qu'il va falloir lancer, c'est le programme de la gestion des déchets nucléaires parce que c'est un défi qu'aucune civilisation n'a jamais connue. Il s'agit de gérer sur des dizaines de milliers d'années des déchets totalement ingérables. Et donc, ça va nécessiter en ressources euh, techniques, scientifiques et post industrielles je dirais presque 100 fois plus que tous les programmes spatiaux additionnés. Mais, ça aura de retombées sur l'exploration de l'espace, parce que s'il y ait bien un milieu où les radiations ionisantes sont extrêmement prégnantes, et eh bien c'est l'espace. L'espace, c'est un bombardement perpétuel de particules euh, neutres ou chargées euh, ionisantes. Et donc tout ce qu'on pourra apprendre dans la gestion de nos déchets nous permettra peut-être un jour, mais un jour peut-être même proche, d'envisager de quitter la planète-mer, mais de ne pas quitter une poubelle. De ne, pas, de, de ne pas quitter une décharge, de ne pas quitter quelque chose qu'on aura détruit. Et moi, petit Roger Limaud, je sais que la graine de ce monde est là. Et que si ce monde ne l'est pas, ce n'est pas parce qu'il n'en a pas les capacités. C'est que tout simplement le monde ancien refuse de mourir et essaie de nous entraîner dans sa chute. Et donc aujourd'hui, la non-violence est un devoir. De même que la légitime défense est un devoir, moi si on attaque avec des armes mes proches ou ma famille, je serais contraint de prendre les armes, moi qui suis non-violent. Non Mais c'est la seule extrémité, la seule extrémité. Tout le reste du temps, nous devons combattre de manière non-violente un système hyper-violent. Hyper-violent parce que toutes les semaines, ce sont des des représentants, je ne parle pas du militant de base, des représentants qui meurent en forêt vierge. Et aujourd'hui, quand j'entends les médias parler du tournant d'extrême droite du Brésil, je les trouve paradoxalement hypocrites. Ce tournant d'extrême droite, il est mondialisé, parce que c'est ce que veulent les transnationales. Les transnationales, ils veulent d'un monde où les territoires et les populations pourront être mis en coupe réglée. Et donc c'est ce à quoi nous devons nous opposer, et nous avons la chance... En France, de faire partie d'un de ces trois empires et tous les changements que nous ferons pour nous, nous les ferons pour le monde. Et ça, tout le monde doit le comprendre. Et ce n'est pas des petites révolutions euh, financées par les industriels qui vont dire que, ah oui, allez, on va arrêter les pesticides de synthèse, mais on va pas arrêter les pesticides. Et le vrai problème, c'est le pesticide, parce que concentré du pire être végétal qui est, qui est qui est un pesticide naturel. Toutes les plantes produisent dans leurs trichomes, qui sont euh, les petites épines, les petits poils qu'il y a sur les plantes, elles produisent des pesticides. Mais par contre, récupérer des pesticides naturels, les concentrer, les utiliser, et eh bien c'est néfaste. Pourquoi Parce que tout simplement, on vient interférer sur des équilibres et des coévolutions. Et donc, le pesticide est mauvais, qu'il soit de synthèse ou naturelle. Voilà. À partir du moment où il est dans une utilisation anthropique, au vu de la seule euh, exploitation pour une espèce, voilà. Et donc je tenais à le dire pour dire à monsieur Nicolino, il a beau écrire des livres, c'est vrai, il n'est pas idiot, mais euh, cette révolution des coquelicots, ça ne tient pas debout du tout. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il faut lire François Partant, il faut comprendre ce qu'est la décroissance, et je pense que euh, très rapidement, si, vous, si les gens s'orientent, parce que les gens, ils savent lire, ils savent écrire, ils savent penser, moi je, je ne suis pas du tout d'accord avec les gens qui croient qu'on doit éduquer le peuple, hein. les gens comme Mélenchon, moi le peuple, je pense que le peuple français, il est très conscient de ce qui se passe. La preuve, s'il y a plus de 6 Français sur 10 qui, au deuxième tour des dernières législatives, se sont abstenus, c'est qu'ils savent très bien qu'il n'y a rien à attendre des élections, comme il n'y a rien à attendre de ce que l'on fait dans la rue. Moi, quand je vais dans la rue, ce n'est pas pour changer le monde, quand je vais dans la rue, c'est pour parler, pour communiquer et pour m'apercevoir qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas la capacité comme moi d'exprimer clairement euh, leur... leur leur désir, leurs sentiments, mais ils ont ça au fond d'eux, ils, ils, ont, ils ont ce désir, et moi c'est ce désir d'avenir, ce désir d'avenir, ce désir de retrouver ce rapport naturel à la terre, de pouvoir un jour mourir en se disant qu'il y aura à nouveau des piafs. mais là aujourd'hui les piaf regardez dans Paris, il n'y en a quasiment plus, et bien moi j'espère un jour mourir et que les amoureux s'embrassent sur les bancs publics, comme dans la chanson de Brassens, et qu'il y ait plein de piaf autour d'eux, plein de piaf. Et ce jour-là, je mourrai avec le sourire, parce que ce sera un beau jour pour mourir, et voilà. Et je vous souhaite des beaux jours pour mourir, et donc des beaux sur jours... Sur les bancs publics en face des fontaines. Sur, euh, assis sur les bancs publics en face des fontaines, et en écoutant Léo qui finit. Bien sûr un petit mot pour la fin, Jean-Baptiste Le petit mot pour la fin, c'est pour un rassemblement demain soir, euh, place Stravinsky, voilà. à de 18h à 19h30, pour Oleg Sensov. Est emprisonné en Russie avec 70 de ses camarades ukrainiens et pour tous les prisonniers politiques et tous les prisonniers de toute façon lui il veut pas être libéré tout seul il veut qu'on libère tous les autres prisonniers hein, et c'est pour ça qu'il est qui résiste hein, et c'est voilà je, je suis allé sur un des premiers rassemblements avec les tracts pour ali et j'ai été très bien reçu parce que en fin de compte il faut bien s'apercevoir que ce qui se passe en fédération de russie se passe dans tous les pays du monde on a tous en france on a george ibrahim abdallah 34 ans en prison exact. et parce que les états unis et l'état d'israël ne veulent pas qu'il sorte, et eh bien on le garde en prison alors qu'il devrait être de... Et, des et, gens en, et en Amérique du Nord, je sais que tu défends sa cause, il y a Léonard Pelletier. 43 ans, voilà. 43 ans, innocent il, a, innocent, il y a tous les prisonniers palestiniens en Israël aussi. Euh, Bien euh, sûr. Et Donc voilà, tous les autres prisonniers en, en, en Riyadh et partout dans tous les pays. Donc demain soir, c'est pour Oleg Sentsov et tous les autres prisonniers, donc euh, à, demain soir, Travinsky. De 18h, 19h30 et donc c'est autorisé par la préfecture de police et il y aura des Ukrainiens d'Ile-de-France et il y aura donc des citoyens solidaires comme, comme ceux qui sont là ce soir. Merci à tous, merci à, merci à vous de, de vous mobiliser. Voilà et, et un dernier mot, l'Ukraine, l'Ukraine eh bien c'est une guerre depuis 2014 qui a fait plus de 15 000 morts au cœur de l'Europe et les états unis alliés avec l'UE euh, se, sont en guerre contre la fédération mafieuse de Russie. Et donc, quand les requins se mangent entre eux, les petits poissons ne, vo, ne doivent jamais se réjouir. Et c'est sur ces quelques mots que je vous quitte et que je vous dis à jeudi prochain, si on n'est pas censuré d'ici là. Moi je voudrais quand même dire ah. un truc. Eh ben, prends le micro. Voilà, J'en profite. Je ben, parle... Bien sûr. Euh, je parle pas souvent, mais en fait par rapport à tout ce que j'ai entendu, ben, ma réaction est simple. Euh, J'emmerde le courant principal, je ne suis pas une ressource humaine, voilà. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. À ciao. Je te laisse terminer les choses.